les potes, bon bah voilà, euh, petite journée tranquille, hein, euh, petit vent, euh, petit soleil, on est sur la terrasse là, euh. très très très très très très très pépère, tu vois, juste ce qu'il faut quoi, pas trop chaud, pas trop froid, une petite musique, un petit thé, après une petite journée de plage, se passe tranquille, tranquille, parce que comme dirait un pote, il y a tranquille, et il y a tranquille, voilà, donc, et euh, Savira vous attend pour être très, très, très, très cool et tranquille, surtout Riyad bad et Savira, super bienvenue, à suivre, ciao.